Hello! Bonjour, chers entrepreneurs du cabinet MP. Bienvenue dans les rambas de l'entrepreneuriat, cette émission dans laquelle on parle des problèmes, des difficultés que vive l'entrepreneur. Et à la suite de chaque problème, de chaque rambas, nous tirons des leçons pour que vous puissiez ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous et aller de l'avant en ayant le moins de plumes qui soient enlevées. <rire> voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une mauvaise pratique de gestion que j'utilisais souvent, tout simplement parce que ne savais pas gérer la question financière. Je ne savais pas dire non quand il me manquait de l'argent. Alors, j'avais un créancier qui m'a avait promis le paiement vraiment avec une certitude absolue hein, que voilà je vais t'envoyer ta paye tes 8 millions de francs CFA lundi ça sera positionné sur ton compte ça faisait plus d'une semaine en tout cas il avait donné toutes les garanties il m'avait même montré les photos du chèque et tout ça qu'il avait déposé avec le reçu de dépôt de chèque donc vraiment c'était clean clean il m'a donné toutes les assurances possibles que l'argent allait sur mon compte et j'allais pouvoir être en possession de mes fonds et naïf comme je suis enfin pas naïf mais je veux dire qu'avec toutes ces garanties moi aussi je me je me suis engagé auprès d'un fournisseur j'ai passé commande et je lui ai dit lundi je me suis donné une marge de 72 heures je me dis le mercredi le jeudi je te paye voilà je me suis dit bon même s'il y a un petit couac le lundi au plus tard mardi on sait jamais s'il y a une grève voilà deux ou trois jours on aura quand même l'argent donc je prends mes engagements et puis lundi j'appelle le gars paf le gars décroche j'appelle mon gestionnaire est ce que l'argent est positionné non J'appelle le gars, le gars il décroche pas toute la journée. J'ai fini par l'avoir. Il dit "Ah mais en principe ça devait être fait tout et tout." Donc j'appelle moi aussi mon gestionnaire. Donc il appelle son gestionnaire, je ne Je sais pas si c'est vrai ou pas ou faux. Il me rappelle, il me dit non que le chèque n'a pas été déposé. Dit, mais tu dis quoi Tu envoyé le papier de virement avec la décharge. Il dit non que ça là, ça c'est quand on dépose. Effectivement, j'avais complètement oublié quand on dépose en tout cas dans nos banques africaines ici, un virement, vous avez le cachet de réception de la banque. La banque peut ne pas saisir le virement tout de suite. Ça c'est nos banques de Côte d'Ivoire là. La banque peut mettre une semaine même pour saisir le virement. Donc euh, l'argent de saisie de virement peut s'asseoir dessus et c'est ce qui s'est passé. Donc faut me voir maintenant stressé, stressé, stressé, stressé pour pouvoir débloquer la situation. Finalement ça a mis près de deux semaines. J'étais stressé, le client, celui avec qui j'avais passé commande, me faisait des remontrances et j'étais complètement gêné. Et pourquoi je voulais parler de ça Parce que ça c'est des choses qui arrivent tout le temps. Quelles leçon tirer de ça Première leçon, il faut jamais bouffer l'argent qui est sur papier. C'est-à-dire que l'argent qui n'est pas tombé dans votre main, qui n'est pas tombé dans votre compte là, c'est pas la peine d'y de mettre des chèques ou bien dit non je compte sur l'approvisionnement et tout ça. Non, ce n'est pas la peine même de faire ça. Mais voilà. Attendez d'abord que l'argent soit sur votre compte avant de passer des commandes, avant de commencer à bouffer. Deuxième leçon à tirer dedans, il n'y a pas de confiance en affaires que la preuve physique. Voilà. La preuve physique en matière de trésorerie, il n'y a pas de confiance en affaires. C'est ce que le garde va payer là. C'est ça qui est la véritable preuve. Le reste là, on peut utiliser la confiance dans d'autres domaines. Mais en matière de trésorerie, c'est ce que vous avez vu là. C'est ce que vous allez faire. Et les banquiers qui ont le plus vieux métier au monde de, de gestion d'argent, ils ont très bien pris et ils sont pas dans les promesses hein. et tu t'engages ils ont pris toutes les garanties pour préserver leurs sous c'est là en ce moment là qu'ils vont te prêter les sous voilà non je te dis avec le banquier là il n'y a pas d'engagement sur parole non je te dis que je vais faire tant, tant, tant non faire le chèque ou bien on le paiement tant qu'on n'a pas vu là ou bien quelqu'un n'a qu'à donner le paiement et puis euh, n'a qu'à s'engager et puis toi tu vas faire ton paiement plus tard comme ça si toi tu payes pas nous on récupère sur celui qui s'est fait caution personnelle donc voilà un peu ce bas là voilà ce que je voulais vous dire et je vous dis à ciao ciao pour une prochaine émission Bye bye